messieurs dames bonjour vous avez peut-être il y a quelques semaines vécu cet incroyable moment la première édition du beetle flash sur la chaîne et eh bien nous sommes de retour pour la deuxième édition car vous l'avez peut-être vu on a beaucoup parlé dans la première édition d'un certain sam et eh bien sam est là ce soir pour vous et donc bah, tu vas essayer donc de, de, de shipper le trophée eh, puisqu'on par... oui, puisqu parle bien de trophée ah, que bah, voici le trophée du beetle flash oui on est prêt madame l'arbitre C'est parti Eh bien c'est parti Lady Big Ah oh, putain C'est Franck. Air oh, Majesty Oh oui Oh, oui. oh là voilà, ah, voilà, le voilà le challenger, il ah. est là Ah Putain tu l'as vu. C'est sur euh, Magic. Bah c'est pas Flying Flying euh, Putain euh, Il faut Il fait Oh putain oh, Révolution Ah c'est bon vite hein. Oh là là là là ouais, ça va ouais, très bien. très vite sur la droite. Oui, nous les atouts. you Ah merde I'm down yeah. Hey bulldog Get back. Get back Oh oui Les deux, les deux, les deux ah, Un point pour les deux <rire> Il va vite hein. Ah il va nous foutre à l'amende Peut-être qu'on va. C'est bien ça. Michel Michel Oh la vache Girl Putain, qu'est-ce qu'il <rire> qu est, <-ce> que <rire> que <rire> est beau ce morceau girl. <rire> Il a le temps de dire le nom du morceau, est-ce qu'il en pense <rire> une Girl, qu'est-ce qu'il est beau ce morceau, vous voulez un café les gars <rire> Est-ce que si je chante le début, ça compte pour un point Essaye Is there anybody's going to listen to Non <rire> In the time... Yellow yeah, submarine <rire> En fait, elle crie plus fort et je crois qu'il faut lui donner hein. ouais, ouais. On l'accorde à Aurélie The Ballad of uh, John and Yuko Yes Non Wild oh Nepai. Nepai Oh la vache, il dit Wild Nepai, bien bah, joué C'est c'est ça Sexy dit. Hein Hold me tight Yes Julia Longue, <rire> Long longue. Long. Ah yes. bien joué Oh la la la la la Tu vraiment. vas très très vite là, oh là Faut qu'on se reprenne, on va finir par être ridicule Baby's in Black Ticket to right Ah Sergeant Pepper de New York, Ouais. Oh bien joué Bah oui parce que les gens... da da. Da da to Your mother should know Bah oui voilà Norwegian Wood Yes Ah oui bien joué Something Non Ah Je sais pas ce que c'est ce bordel Birthday Non C'est bon C'est quoi cette règle Mais On t'entend hein Tell me why Tell me why You cry ça marche pas, ça. Mais c'est tricher, tout le monde le sait. <rire> <tous> Tilson, on ouais. Oh là là là là je là Je le là là sais là mais là là le temps que je le truc, là là là là là là me <coughs> Golden Slumber. Oh là là. là. Fâche. Taxman. Oh oui, Taxman. Oui. Mais oui. Oh. The ah. The End. Oui. The End. The night before. Ah oui, bien joué. Ouais, ouais, ouais, bah oui. Ah oh, Aurélie, tu m'as tué. <rire> Absolite. A taste of honey. Non. c'est ça? Voilà. Oh. Taste of honey. Ah. Mm. Me and Mr. Me, uh, me and Mr. Mr. Mustard. vous ne pouvez pas. Et and your gun can see. Ah ouais, mais oui. Merde, comment ça s'appelle ce truc Là, vous m'avez perdu. Ici, si, je, je, je, je le connais en plus. Ah, j'imagine. Ouais, I'll, cry oh. I'll cry instead. I'll cry instead. Euh <stitulheur> oui. Oh là là là uh, là là euh, là là. on est désintéressé. Sort. Ah Another girl. Euh. Jolie. Euh. Help. Non, mais ça... <rire> le Help <rire> <rire> qui sort de nulle <rire> nul part. <rire> <rire> le Help qui sort de nulle part et qui nous déconcentre <rire> totalement. Laisse-moi Laisse un peu de temps monsieur l'arbitre. Encore. Moi je vais ouais. le trouver, mais il faut me laisser un peu de temps P.S. I love you yeah. Oh la mal Laissez-moi du temps ah, C'est voilà. la chanson que t'as trouvé l'autre ouais, fois qu'il l'a trouvé plus pas. vite Il trouve tout plus vite <rire> <rire> <rire> She's not, She's not a girl who's a big ah, one. Gun. I'm looking through you. Oh c'est voilà. beau. Dr Robert. Oh, c'est beau ça. Alors ça. Ah bah bon, j'ai des qui... éclairs. <coughs> You've got to hide Your, your love away. Ok, point Aurélie. Octopus is garden. Oh là là. Long and way de bod It won't, It won't be long. Yeah, yeah, <laughs> yeah. Son one, <You're there>. <laughs> I'm fix, uh, fixing, fixing your hole. Every thing. How does night? <laughs> non mais ah, euh, révolution, love. Ah, ah, ah, love me do! Non mais pas du tout. <laughs> please, please me? Non, non, mais non. There's the place. Oh, there's the ah, ouais. place. Et c'est moi du euh, temps, c'est tout, j'ai juste besoin de temps. Ah look, non ah, ah, ah, Elle me hurle dans <rire> les oreilles. Nouvelle règle pour la prochaine édition, on tirera les sorts, les sorts aux places. Les things hey, the skies, Miss Hey Days a week oh. Ah ouais. C'est quoi cette horreur <rire> À quel moment les mecs se disent, vas-y on garde cette intro Ah est I wanna be human On en a à combien des points Ah Petit point point oh. <rire> Anytime I haul! I'm mine This is Mrs Lizzie oh, bon, je vais me remettre dans l'ordre ne pas le dire dans l'ordre <rire> Ticket to ride ah, ticket to... No, Non Non a ah, gagne de feeling Bravo Because Je pense qu'au montage, j'afficherai ici ou là le nombre de millisecondes... Mais a... c'est ça. Ah, ça Ça doit être impressionnant, je pense. Oui. Because C'est moque Il y a un camion mal garé ou... donc la petite dame... You can do that mm. Alors, kun oui. Love, you Love, you Love you, Rita you Baby, Bill, you rich man. ah oui, oui, c'est ça. Oh. Now we keep only sleep when I'm oh, only oh, sleeping. Oh la mal <rire> Il a signer de sortir le titre. Sommet ici, Je l'avais. <rire> il ne s'agit pas de l'avoir. Il s'agit de l'avoir en premier. <rire> il s'agit de le dire. <rire> D'accord. Faisons comme ça. <rire> yes. okay. Hello goodbye. Uh, Quand elle est passée. Yassé, un sol qui n'en est pas un. <rires> C'est beau ce Qu qui pourra. Ouais. It's been a long time. Long time. Wait. Oh, la diable là. Le remake. Eh bon oui. Eh en fait. <rires> <Et> oui. <rires> voyez, Parce que. que J'ai fait pareil. la même chose. Ah, C'est pareil. Oh, la diable Oh, la diable là. Ouais. Mais pourquoi vous répondez pas au bladi au ça, blada Vous avez honte tombé. de le dire on en fait T'es une dégéné que vous entendez <rire> ça Et ça oh, vous... vous Here's a new air Oh merde Kansas City Je peux m'en aller maintenant <rire> Ok Blue <rire> Jayway You won't see me Oh la ah, vache merde. Ok Ah c'était dur cette intro là Please! <File> <start> get to get you into my life! Messieurs, dames, on a un abandon. Aurélie nous a quitté. Tell Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, la vache Alors là, moi j'arrête là, parce que ça. Non c'est pas. il y a encore de l'harmonica Aurélie C'est pas le midou pour autant Bah il n'y a tool Non chaque fois il y a un coup de Kessler maintenant. Donc onion Oh onion bien joué Save the World Good Day Sunshine A Day the Life Ouais bien joué Ah oui, a testophony Ah non non Do you want to know a secret? Yes! Yeah. Oh la vache! Ah! Dig it! Baby's in back! Carry that way! Oh là. Oh c'est bien joué oh là ça là! Il y m'a mis dedans! Attends, bah, Misery! Misery! Voilà! Oh oh oh! oh, oh. Non, non, il n'y a, a pas de bordel au début de ce titre. Ah bon non. Tu, dis non, tu, quoi. tu nous as en erreur. Tu nous enduis d'erreur. <rire> je vous enduis d'erreur. C'est <rire> que je peux faire une animation avec de l'enduit au-dessus de toi, <rire> à tout moment. Bon. Something Hier blues Ah ouais ouais Ça c'est bien ça <rire> <rire> oh là là là là, ça joue ouais. Revolution ouais. <rire> ah, Ça c'est pas mal ça Nowhere <rire> Man. Man Oh là là, il s'échappe, ouais. il s'échappe, il s'envole Things we said today oh, yes. Benefits Being of for, Mr. Kate Being for the benefit Being of Mr. Kate Oh non with Love you, you too you. She's living home What goes on Oh, oh c'est beau ça! Il est aussi bon à la volée qu'au fond de cours en fait. Et ah, c'est ça? C'est ça qui est beau. Il est, est, complet. est complet. Un joueur complet. Non, c'est pas ça. I want to tell you. Non, c'est pas ça. If I need someone. Sun Sun King. King. King. Bravo, c'est toi. Allez! I'm a lover. I want to tell you. Oh là là là là. On ne peut pas compter ça. Oh. On n'entend même pas le. J'y peux rien. Moi, je l'ai entendu. One after nine. Ouais, c'est bon. Rock and C'est <rire> bon, ça Alors, quand je vois mes amis, je ne dois pas leur serrer la main. Good morning, good morning Hein Tiens, revoilà Aurélie. Alors que revoilà la sous -préfète. Mais oui One after nine, oh nine Oh oui oh, ah, break hotel. <rire> <rire> <rire> don't Hotel. On est donc. On est oh, ouais, je On est dans Non, non, non, non. Hein? Everybody wants to be my baby. Everybody's trying to be Everybody my baby. Oh là là. Oh. <coughs> oh. Hold me tight. In my I life. Ah. I remember <coughs> In Come together les Ah, c'est... c'est là. Oh non <rire> <La tête. rire> Another girl Non Un, ton, ton, As a girl as Act as naturally as a Oui Y'a quand Lose that girl Wait Wait Non, c'est pas Wait Non wait. Pour wait. No. Mr Postman Mr Postman, exact Un... Yellow ah, no submarine Penny Lane le Battu. Maxwell Silver Hammer oh. Oh. Oui. Wow. Ah trop bien ce morceau. Oh, oh merde Ouais la game love no. I will Mal de match Good morning, ça Sa jeune de. Ça jeune de départ Reprise <rire> Merde, il va gagner oh, On l'a ouais, bah, fait ouais. en même temps C'est une victoire, Non mais merci. Merci. Bravo Bravo, Bravo. Bravo. Le, On trophée. Remet le trophée, voilà, n'est-ce hein, pas? Voilà. Alors, je voudrais remercier euh, <rire> mes parents. Euh. Claude Berry, peut-être? Claude Berry. Ouais. <rire> voilà, vous avez devant vous, messieurs, dames, le nouveau détenteur du trophée. A bientôt pour le prochain Beetle Flash Beetle numéro 3. Ciao! Yeah